Tu venir? Yeah. Oui, venir. Je ne vous connais pas, hein? vous ne le connaissez pas aussi. Et dites à votre mari dans le mois de février, aujourd'hui le 12 jusqu'au 20, de ne pas faire cadeau à personne. Oui, personne, personne. N'importe qui. Oui, hey. Mon mari ne doit pas faire cargo à ah, quelqu'un. Personne. <rire> oui, personne. Personne. Merci. Je vais vous donner quelque chose. Non, non, non c'est bon, c'est bon. Madame, c'est bon. bon. Ok, merci. Hein. Donc tu as géré ça. J'ai géré ça parfaitement. Elle a cru. Et elle a cru ça comme disait c'était... Une vérité direct quoi. Ah bon Oui. Tu sais, elle là, elle veut qu'on voyage le 14 février. Elle n'a pas Elle veut le 14, 14 février. Ah, les femmes là vraiment, hein C'est le même jour. Allez, laisse oublier. On a gardé pour un pôle là. Il n'y a pas de soucis. Quand est tu es là Aujourd'hui la chaîne a décidé de m'aider. Oui, c'est pas toi qui va dire les fédérales. Je suis fatiguée. Tu as pu acheter les choses Oui. Papa, vous venez je veux te parler. S'il te plaît, viens. Tu veux parler de quoi Viens là, viens, oui, s'il te plaît. Tu as pu acheter les choses, non Oui. On enfin, j'ai rencontré mes yeux sur la voie aujourd'hui. C'est quoi, elle t'a dragué Toi aussi. Arrête ça. Elle ne m'a pas dragué. Il m'a dit que, que mon mari, là, je ne sais pas si c'est un féticheur ou bien, je ne sais pas. Il m'a dit de, de, de dire à mon mari de ne plus faire cadeau à quelqu'un ces derniers temps-ci. Hein ah, a faire de cadeaux là, il a refusé. Toi, pas, pas, pas, pas, je ne pas sur les trucs là. Non, hein. te plaît. Les marabouts mais le les crois. trucs là. Je le crois, je le crois. Même mon cadeau de Saint-Valentin, là, oui. tu peux laisser. Tu sais. C'est vrai, parce qu'il t'a dit que je n'ai pas fait cadeau à quelqu'un là, là. Mais comment je veux dire? Tu ne sais, le non. Tu sais le sait de jamais, non. S'il te plaît. On a ta respecté ça, d'accord. On a tout le temps. Donc tu ne veux plus cadeau de Saint-Valentin, maintenant. Tu peux laisser. De laisser. Comme tu le dis là, c'est pas de soucis, parce que moi je compte t'acheter un iPhone 14, comme tu as demandé, et puis le voyage va va ça, il faut tout laisser d'abord, parce que moi je crois, je crois ce qu'il m'a dit, que je vois le 14, non, tu pas tu ma chérie, c'est quoi tu es tu tu là, moi je tu comprends vite quelque chose, non, c'est le terme, tu tu déjà, après Isla, vous nous amenez au restaurant. On est en resto. Aujourd'hui, c'est 14 février. On doit se mettre à l'aise. J'avais expliqué. Tu, tu m'avais demandé, nous sommes 150 dollars. Oui, oui, c'est vrai. Pour pouvoir trouver te tes business. Oui, oui. À l'automne de matin, tu auras ça. Dérieux? Mais tu es à moi, non? Oh, Je ne peux pas faire ça. Ah, wow. ah, donc, tu es gâté, hein? Oui, oui, oui. Tu es gâté, hein? Oui, oui, oui. Tu es gâté, hein? Oui, je ne tu pas si tu as tu es quoi ici Chérie. C'est le marché d'azard. Chérie. C'est quoi Papa. C'est qui le monsieur Papa, mais tu es quand même dit que tu allais voyager. C'est qui celui-là Toi, tu es qui Tu veux quoi à nos femmes C'est ma femme aussi. Ta femme là. Va voir ta femme là-bas. Va voir ta femme là-bas. C'est quoi donc parce que je t'avais dit que je voyage là, c'est ce que tu peux faire avec, avec ton amant. Non papa. Je vois. Je vois, je vois papa tout C'est le roulon là, non Le 12, j'ai sauvé. Tu ne peux pas faire cadeau. À personne. Quand vous avez comploté. Tu rentres à la maison, tu ramènes tes effets, tu quittes ma maison. Quand vous avez comploté. On n'a pas parti. On n'a pas parti. Tu quittes ma maison, tu lui ma, ma, ma maison. Tu as quitté.